Que des tubes vont sortir 2023-2023, c'est que du loup qui va sortir 2023-2023, que des tubes vont sortir 2023-2023, que du loup va sortir Ils n'ont pas dit qu'il veut danser Ils n'ont pas dit qu'il veut bouger Ils n'ont pas dit qu'il veut danser Ils n'ont pas dit qu'il veut bouger quand va faire sortir du loup On va kiffer Quand Catébroy va faire sortir du loup on va tu veux danser, tu veux bouger, tu veux décaler, tu veux bouger Une Clem. Tu veux danser, tu veux bouger, tu veux décaler, tu veux bouger 2023 annonce, enfin. beaucoup de teams va sortir, yes. ils vont danser à gogo Tante boy, f fort, c'est pas un bobo à dîm eh Vous allez danser, danser, vous allez danser Le retour du sabago arrive, mon abam, numéro 1 Le retour du sabago arrive, mon abam, numéro 1 Maimouna remonté. Descendez, remontez Maïmouna, remontez Descendez, remontez 2022, 2022 2022 est passé 2023 est affiché 2022 est passé 2023 est affiché Que d'un type va sortir Que du loup qui va sortir Que du loup qui va sortir Que de la bombe qui va sortir ils vont danser, ils vont bouger, ils vont tomber, ils vont danser. Tu connais pas ces cartes, on veut que tu accueilles que le beau. On va danser, on va danser, on va bouger, on va bouger, on va danser, on va danser, on va bouger, on va bouger, on est venu vous danser, on est venu vous bouger, danser, danser, danser. Mon album arrive, ils ont chaud, ils ont chaud, mon album arrive, oh, oh, non, arrive, oh, oh, oh. ils ont chaud Mon album arrive, oh oh. ils ont chaud, ils ont chaud, mon album arrive, oh oh. ils ont chaud, ils ont chaud, oh oh. c'est pas eux qui parlent, c'est pas eux qui parlent, Ils vont comprendre que je suis pas, je suis pas les camarades, c'est que du loup qui va sortir, c'est que de la bombe qui va sortir, on va venir les faire danser, on va les faire bouger Au 2023-2023, que les types vont sortir 2023 2023 c'est que du loup qui va sortir On va danser, on va danser 2023 2023 On va danser, on va danser 2023 2023 C'est que du loup qui s'annonce C'est que du loup qui s'annonce Ils n'ont pas dit je suis pas fort Ils vont comprendre que je suis fort C'est que du loup qui va sortir C'est que du loup qui va sortir des bonnes que ça puis très bientôt mon album Marie.